Comment est mort Clément Méric Dix jours de procès vont être nécessaires pour clarifier la question. Il y a cinq ans, l'étudiant de Sciences Po et militant antifasciste croisait la route de jeunes skinheads à la sortie d'une vente privée en plein Paris. Cela commence dans un appartement où a lieu une vente de vêtements, de groupes aux idéologies opposées qui s'y croisent par hasard, qui s'y toisent, qui s'y provoquent. Tu me l'as piqué celui-là ah non, moi le même Aline, Charlotte, Mathieu et les autres militent de la tête aux pieds. J'arpente les rues, sapé comme un moine, l'âme dans la manche, tueur dans l'âme. Dans l'anonymat, je mène une vie semée d'embûches, je suis personne caché sous ma capuche. Je suis un antifar, protège-dents et matraque. Chihuahua anorexique, dressé pour l'attaque chauffée à blanc, On par chassez pas, jour Je pas me taper, mais mon équipe jure qu'on la fera la peau Oh. J'fais des trucs un peu malsains J'mène une vie d'assassin A éliminer sans pitié Les templiers On les a repérés, une vente privée Fred péri, on est préparé. Un rouge et un noir c'est le narco suis je... fasciste en fait, ils mettent des lacets blancs. Ouais. Hein. Ah, t'as des lacets blancs, c'est facho Ah ouais, t'as vu sur mes converses Ok Apprenez à accessoiriser, mettez des ceintures, mettez des colliers, mettez des petits gilets. J'ai récupéré d'autres éléments inédits. Les photos des tatouages sur les corps des skinheads prises par la police juste après leur arrestation. Alors, détaille-nous un peu le drapeau. Voilà, les croix celtiques, l'aigle romain avec la croix celtique. En fait... Miser plutôt sur les accessoires. Ça, c'est pour, euh, pour décorer, on va dire, les petits bijoux. que j'ai utilisé celui-ci, oui. L'homme qui a frappé Clément Méric juste avant sa chute, c'est Esteban Morillo. Esteban, 20 ans, et Katia, 32 ans, ont emménagé ensemble il y a 18 mois avec leurs deux chihuahuas. D'après les premières informations, il serait membre de deux mouvements d'extrême droite. Jeunesse nationaliste révolutionnaire, les JNR. Ce sont les JNR, les Jeunesse nationalistes révolutionnaires. De vrais dur, qui ont tous fait de la prison pour violence raciale ou politique. Et troisième voix. Troisième troisième voix. Voix, voix. Le chef de ces deux mouvements, le voici, c'est Serge Ayoub. C'est hallucinant ça C'est bien les unrocs, hein. c'est bien l'horreur. Hein. Il faudrait que je le connaisse pour qu'il soit un petit peu quand même coupable d'avoir une mauvaise pensée. Mais c'est quoi mais, Je sais pas moi, mettez-moi au bûcher. Au début des années 80, lorsque la violence d'extrême droite était au plus haut, il était le chef des skinheads néo-nazis parisiens. On l'appelait « Batskin, le skin à la batte de baseball. La société multiraciale est un échec parce qu'il y a des opposants à ce système. C'était un bon système, il n'y aurait pas d'opposants. Le mouvement skin n'existerait pas. Ce mouvement de réaction à, ce, à cette société. Toi, tu n'as pas grandi là-dedans. Toi, tu as grandi dans un milieu qui est multiculturel, dans un milieu où justement, la haine que tu as, c'est la haine envers le racisme et envers tout ça. Et c'est quelque chose qui est épidermique. Tu peux pas. Ça te prend aux tripes. Tu peux pas. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture. Qui t'a tapé sur les immigrés Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre. Ou euh, mettez-moi la question pour savoir si je ne connaîtrais pas quelqu'un qui l'aurait connu par la sœur de la belle-mère. Oui, Mais qu'est-ce qu que j'en ai à foutre de savoir si je le connais Il y a un gamin qui est mort et vous me demandez si je connais les gens Mais quelle importance Vous êtes vraiment des salauds Salauds Gravé sur le bras d'Esteban Morillo, travail, famille, patrie. Et au niveau du cœur, ce trident, l'emblème de troisième voie, le mouvement de Serge Ayoub. C'est quoi ça Je sais pas Le tatouage des templiers Tout serait parti d'une invective. Jeune facho. C'est ce qu'aurait lancé Clément Méric au groupe de Skinhead. Tu veux qu'on se la donne, dit. Tu veux qu'on se la donne J'ai vu euh, un petit jeune euh, provoquer un petit peu un autre euh, qui ressemblait à un Skinhead et euh, qui avait l'air de lui dire, euh, avec un geste de la main, euh, tranquille, tranquille, on est là comme toi pour faire notre shopping. Le groupe de Clément Méric sort le premier. Il aurait pu partir, mais il décide de rester en bas de l'immeuble. Il était hors de question de quitter un lieu public parce que des skinheads s'y trouvaient. Se justifieront-ils plus tard auprès des policiers Les images confirment également que les militants d'extrême-gauche ont attendu les skinheads en bas de l'immeuble, où les deux groupes s'étaient croisés lors d'une vente privée. 40 minutes après, les skinheads descendent à leur tour. À la sortie de l'immeuble, ils auraient pu tout faire pour éviter la confrontation et tourner à droite pour éviter le groupe d'Antifa. Mais ils décident de prendre à gauche. Là encore, une question de fierté. À gauche, Esteban Morillo lui tourne le dos. L'affrontement entre les deux groupes a peut-être déjà commencé. Clément Méric se précipite alors vers le skinhead, semble-t-il, pour lui donner un coup. Les grands oiseaux attaquent à la manière des boxeurs. Tous les coups sont permis. Esteban morillo se retourne. D'après ses propres dires, il frappe l'étudiant à deux reprises au visage. Clément Méric s'effondre. Au sol, il ne reçoit aucun coup. Le skinette s'enfuit avec ses amis. Je suis mort, mon âme qui te corps. J'envoie vois mes potes autour de moi. Certains d'entre eux Crois croient encore. Mais il n'y a rien à faire. Très vite, tes miens s'écroulent en peur. Regret de le cri de guerre que nous entonnons tous en cœur. L'émotion et la colère ce matin devant les murs de Sciences Po. Clément Méric oui, oui, oui, oui. était étudiant en première année. Son agression est un choc pour ses camarades. Je ne le connaissais pas du tout, mais ça me, ça me touche beaucoup. Parce que ça répète n'importe qui ici. C'est très dur d'arriver T'en arrivé là, dans, dans une démocratie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, les accusés se présentent comme des repentis, plus particulièrement Esteban Morillo. Maintenant, son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Il a refait une, une vie, j'allais dire, une vie tout à fait normale qui est. Vie familiale et vie de, de travail. Il est loin de très loin euh, des sympathies qu'il pouvait a, avoir à l'époque avec ces euh, groupes euh, extrémistes et notamment le groupe de M. Ayoub. Quelqu'un bien, le il le tour des politiques, leurs grande phrase au ton dramatique. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui il y a des recrudescences euh, d'actions de groupes usules d'extrême droite qui prennent différents aspects, l Occupation de frontières comme génération identitaire. Euh, Menace de mort, voire agression de député. Moi, j'étais agressé par Action Française. On Saint-Denis On Saint-Denis Une attaque au visage, hein, frapper un visage, frapper mmh. le visage d'un homme, je pense que c'est un acte fascisant. Voilà. C'est pas drôle, <rire> c'est pas du post-situationnisme, c'est du, du parafascisme. Ah, on, on, on ne frappe pas même avec impunément. Vous... Même avec de la crème, on ne frappe pas impunément le visage d'une femme ou d'un homme. Le corps sans vie et écorché de Mouammar Kadhafi, livré à la foule. C'est l'image extrêmement violente de la fin d'un règne de 42 ans en Libye. Je suis mort oh oh et je les vois partager mon corps. Oh oh, monde encore me des menteurs et des actrices. Aurais-je été encore et mes idéaux factices Non ce n'est pas une rixe, ce n'est pas une bagarre qui a mal tourné, c'est un meurtre politique. Clément Méric a été ciblé parce qu'il a été reconnu comme militant antifasciste. C'est clairement pas juste une bagarre de rue, euh, c'est une agression. Euh, c'est des gens qui euh, évoluent dans un milieu qui prône une certaine violence. À Charlottesville par exemple, c'est un défilé nazi. Et si j'avais été là-bas, avec une batte de baseball j'en sais rien, j'aurais été pour casser du nazi. Alors c'était qui ces gens-là bah, Essentiellement les anarchistes, les communistes, les.. Non, non, non, les... et autres drogués. Et qu'est-ce que vous leur faisiez oh, voilà. Ce que fait tout ce qui, quand il rencontre un ennemi. Hein C'est-à-dire. Du tape dans la gueule. Je ne pas la violence, mais je la comprends et je la... elle se justifie à mes yeux vraiment. Oui. Vraiment, vraiment. Oui. Bah, alors que le facho, c'est juste quelqu'un qui, qui, qui manque de caresses, qui manque d'amour et, et qu'il faut éduquer, il faut lui faire des guilis. Puis à un moment, il finit par arrêter d'avoir peur bêtement et puis euh, et ça passe. Hein. C'est pas un état définitif hein, d'être facho. C euh, c voilà. Et c'est bien qu'il y ait des gens euh, prêts à faire de la pédagogie, je respecte tout à fait ça, et s'ils y arrivent, tant mieux. Mais j'ai fait partie de ces rangs-là et je ne veux plus faire partie de ces rangs-là et je pense qu'on a besoin de violence. Seul contre tous, je me bats un contre pas. Et circulaire, l'âme dans la jugulaire. D'abord on tape, après on parle. <rire> ouais, je, je suis non. au Texas, dans ma tête c'est cool. C'était le 5 avril 2013, j'étais avec ma copine à Chamalière, tranquille. Ouais, euh, voilà, normal, je pense qu'il faut dire. Et euh, j'étais avec Kevin, discuter et tout. Et il est parti à un moment, il a pris un scooter d'un poste, il allait faire un tour. Et là, il y a 7 antifas qui sont arrivés, ils m'ont tombé dessus et là, là j'ai bouffé. Tomahak. Après j'avais 50 cm carré de sang de ma tête par terre, ma copine qui croyait que j'étais mort. Je suis arrivé à l'hôpital, 5 heures de coma. Ma mère qui serait ma mère, j'ouvre les yeux, je la vois pleurer. Là, la haine qui... la haine qui ressurgit et là... A... Du coup, pour moi, la vengeance, elle, elle, elle est sans fin. Là. Et ça continue C'est que le début d'un corps, vous avez, donc, Tu vas baisé, t'es mort! Tu vas viser. Ta femme, j'ai pris, je suis enculé! J'ai déchargé à ma bouche, espèce de putain! On y oui. baisse, toi qui est pas content là! Oui, donc, on vous les encule, Oh, Oh, y'a du monde là, pour, euh, sur l'internet là pour dire un enculé, téléphone, un enculé! Euh, mais nous, nous, nous, nous, nous, nous, on aime se faire enculer! Là, c'est du pute, je me rappelle rien, on encule tous, là, là on vous baisse comme ça là! Bim, bim! Nous, on est des homos, nous! Nous, on est des pédés, nous, on est des lopettes! Nous, on aime prendre plein de notre. Faites les malins, les faits, les, mariages, les, les mais qui nous cul à nous Qui nous à nous hein La subculture homosexuelle qui se développe alors dans la clandestinité tente de dédramatiser les violences policières dont elle est victime en renversant les situations jusqu'à en faire un objet de fantasme érotique. En fait, c'est l'amour qui leur manque. Bah Exactement. C'est des problèmes. Que, quand, quand tu. Quand tu. Reportes tes problèmes personnels sur les autres, c'est juste un manque d'amour. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde Je pense que ça va arriver, c'est sûr, hein, qu'il y aura une, une autre infirmierie. Je me dis qu'on est obligé en passer par là parce qu'il y a une telle haine en entre, entre, entre nos groupes en qui, bah, qui fait que... Ça s'arrangera jamais <rire> Qui fait que ça s'arrangera jamais. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oublie nous partons devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux coups de Jamais, non jamais, on fait ça, les bras de traite n'est pas factice. Qu'on soit tous morts et encore, il y en aura toujours d'autres qui prendront la relève et qui s'affronteront ce qu'il y a à la nuit des temps. Malam va te faire regretter la vie que tu as menée, les choix que tu as faits au sein des Templiers. On va couper, ça, bah, attendez, vous ça me casse les couilles, j'en ai rien à craquer de ça. Les... Tu le coupe, coupes, ça. tu le coupes, ça. tu le coupe. je vois, oui, oui, bah, il va couper, c'est fait. Il va couper. Non, c'est encore le truc rouge, je la vois là.